YouTube, je tombe face à deux teams de streamers. enfin deux teams, ils captent que je suis dans la game, du coup ils se disent allez, on va essayer de buter Monsieur Ciao ils regardent pas vraiment le live, enfin j'espère pas regardez la vidéo elle est grave sympa, like, commente bisous, <muché> Pixel vous avez entendu d'ailleurs, à ce qui paraît, il... le love, le et tous les le succès Tu vas pleurer le Le de l'odeur Le Le ping il est crack C'est parce qu'il y a écrit choix à chien » sur le pseudo que t'es content Hein Ennemi déployé dans la zone de <rire> Bien joué Eh bah ben oui, je me doutais que c'était pour ça. C'est toujours pour ça Attention, le gaz se rapproche Ces enfants essaient de m'abattre Mon mate il est où les gars non, mon mate il est où gros Il était juste en bas à la seconde Ah putain, je, je me suis full focus les gars pour faire un massacre, ça a bien marché. Hein. Surrender man Surrender Zork Pourquoi est-ce qu'il abandonne pas Il a juste à abandonner pour trouver ses plaques hein. Là je vais le réanimer il va pas avoir de plaques, Ça sert à rien Faut pas le réanimer là Le bordel oh. du décès, Moi je prends ça les gars, je me fous en l'air Oh, une Il y a deux trois équipes de, de streamhack là Pas de streamhack mais ils ont repéré qui, qui j'étais Et ils essaient de me baiser On le, re on le ressent dur hein. Mais je crois qu'ils ont du mal Je suis en forme ce soir chat Non c'est pas vrai C'est pas vrai il était caché là-dedans, gros. Le FR, il était caché dans, la, euh, dans le box. Putain, je suis avec des sans-couilles, les gars. Pas des centaures, des sans-couilles. Demande de reconnaissance de la zone. Ce sera de tuer la mort. Oh, ce flic. Je pense que ma team, va, ma team va intercepter le dernier. Là je devrais jouer safe pour assurer le top 1 les gars. Mais euh, une 30 kill les gars Ça se joue pas euh, en jouant safe Ça se joue autrement Vous avez entendu les gars? C'est-à-dire qu'ils sont juste au-dessus de moi au fond. Continuez comme ça! J'essuie des tirs! Qui est devenue la bonne vieille attaque au couteau? Attention, le gaz se rapproche! Ça va, push, ça va, push. Allez, on le tente. 3, 2, 1. Oh, merde. Merde, j'ai raté mon move, les gars. Oh, ça craint. Ça craint du boudin, les gars. Attends, la, la zone vient de repop sur le bâtiment, sur eux Really, man j'ai un... un. Ah merde là, toi, Théo. Et Théo T'es nul C'est pas grâce à vous aussi, vous étiez à chier hein, teammate de merde. Oh show C'est eux qui ont fait le top 1 Show, je vais mettre ah, la mettre Premier oh, game contre la GG là c est... C est Ma prison. G -G -G. Ouais, était, vous étiez plusieurs G -G. teams à avoir repéré que j'étais là du coup c'était chaud. On allait vérifier sur Twitch. GG les mecs. C'est à Vous